Dans les années 50 au Guatemala, le président en place était le président Guzman, un président qu'on pourrait qualifier de socialiste. Il avait une politique visant à racheter des terrains inutilisés pour les redonner aux paysans locaux. Et ça, ça ne plaisait pas aux anciens propriétaires, en particulier la United Fruit Company, grosse entreprise américaine. Ils ont donc engagé Edwards Bernays, double neveu de Freud et inventeur des relations publiques. Il s'est mis à produire un discours qui discréditait le président, l'accusant de communisme, de vouloir importer l'URSS aux portes des états unis Bref, il produisait un discours pour associer le gouvernement du Guatemala à une menace. Quelques mois plus tard, l'opinion publique américaine faisait pression pour une intervention militaire au Guatemala qui a eu lieu, et permettant aux états unis de mettre en place un gouvernement qui leur convenait plus, une dictature militaire. Et tout ça au nom de la liberté, de la démocratie, etc ce genre de cas, il s'agit d'un cas typique de « manufacture du consentement », d'un cas où les médias de masse se sont transformés en une véritable fabrique de l'opinion. Le terme « manufacture du consentement » fait penser à ce qu'on connaît quand on parle d'État totalitaire. Mais, Noam Chomsky en parlait plus pour désigner les États démocratiques. Dans un État militaire, ce que les gens pensent importe peu. Une matraque est là pour les contrôler. Si l'État perd son bâton et si la force n'opère plus, on a recours à la propagande, à la fabrication de consensus d'illusions nécessaires. Pour reprendre l'exemple du début, il a suffi d'un discours efficace, créant une illusion simple à retenir. Ensuite, ce discours a pu être repris en masse par tous les médias, et ça a produit une opinion dans une population. Et c'était nécessaire dans le sens qu'il fallait cette propagande pour que ça passe dans l'opinion publique américaine. Alors je vous arrête tout de suite, il ne faut pas tomber dans un complotisme binaire. Des exemples comme celui-là, ça n'arrive pas tous les jours. Parce qu'il faut un contexte favorable, de gros moyens, bref, on ne peut pas tout expliquer avec ce genre de choses. Ce qui arrive en revanche, c'est un climat de manufacture du consentement qui occupe beaucoup de médias dominants. Et je parle pas de publicité, même si je pourrais. Bourdieu appelait ça la production de l'idéologie dominante. Un discours qui serait donc produit par les élites, qui aurait pour fonction, je cite, « d'orienter une action et de maintenir la cohésion des exécutants en renforçant par la réaffirmation rituelle la croyance du groupe dans la nécessité et la légitimité de son action. On va imaginer un cas. Un gouvernement veut justifier une réforme sur un sujet X. Pour ça, il peut utiliser les techniques classiques de propagande. Contrôler les médias, mettre des affiches partout, utiliser de la répression pour ceux qui résistent, etc. Ça c'est pour la propagande d'État, on a tous étudié ça à l'école. Mais là, on va prendre un autre cas plus pernicieux. La réforme est la même, sauf que cette fois, ils ne veulent pas être vus comme faisant de la propagande. Parce qu'ils sont démocrates, hein, vous savez. Ils vont alors venir dans les médias et avoir comme plan de communication des éléments de langage, des petites phrases pour cadrer le débat. Et puis, on saupoudre ça de quelques fausses informations. Face à des journalistes pas très réactifs, ça peut passer crème. Et puis, ils reviennent régulièrement. Les éléments de langage sont repris par d'autres personnes, y compris par ceux qui s'opposent à la réforme. Et la petite musique s'installe, et petit à petit, de plus en plus de monde se font convaincre sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils n'ont même plus l'impression de voir des discours politiques. Et on retombe alors sur ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Macron. C'est quand on croit être neutre, qu'on est en fait le plus dans son idéologie. C'est quand on croit être objectif, qu'on est en fait en train de défendre une subjectivité dominante. Et le problème aussi dans le cas présent, c'est que les journalistes ne font plus leur travail. Ils ne prennent plus le risque de s'opposer au pouvoir en place ou de vérifier ce que disent leurs invités. Bien sûr, je parle des journalistes, mais en réalité, je pense plus aux éditorialistes et aux directeurs de rédaction, les fameux « nouveaux chiens de garde », comme dirait Serge Alemy. La plupart des journalistes aujourd'hui sont juste des précaires qui ne peuvent pas faire leur travail même s'ils le voulaient. Alors, que peut-on faire pour ne pas se laisser manipuler eh bien déjà, Mchomsky prône plus d'esprit critique, d'éducation à l'autodéfense intellectuelle. Ensuite, on peut continuer une critique intelligente des médias, qui ne s'arrête pas euh, « ils sont tous nuls ». C'est plus compliqué que ça. Enfin, il faudrait militer pour des choses comme une véritable presse libre, un véritable service public de l'information. Bref, il faudrait une réponse politique collective. Et en attendant de trouver les réponses, je vous encourage à utiliser votre autodéfense intellectuelle avec tout le monde. Y compris vous, y compris moi. Après tout, je ne vous offre qu'une vérité. Rien de plus.